Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Comprendre de Lightning Network. Dans les épisodes précédents, on s'était attaché à vraiment décrire le fonctionnement d'un canal de paiement sur Lightning, c'est-à-dire comment est-ce qu'on en ouvre un, comment est-ce qu'on réalise des transactions sur le canal et enfin comment est-ce qu'éventuellement on le ferme un jour. Mais ça ne suffit pas parce qu'en effet on ne peut pas être connecté à tout le monde. Et donc l'un des trucs très intéressants sur Lightning, c'est la possibilité d'envoyer des paiements vers des personnes auxquelles on n'est pas directement connecté par un canal de paiement tout simplement en passant par les canaux de paiement d'autres personnes. Et c'est pour ça qu'on dit que Lightning, c'est un réseau de canaux de paiement. Donc ce qu'on va voir maintenant, dans les épisodes qui suivent, et à compter de cet épisode, c'est comment fonctionne justement ce réseau de canaux de paiement. Et donc en se concentrant sur l'aspect réseau. Euh, par exemple, là on peut le voir, on a Alice, Suzy et Bob. Et Alice et Suzy ne sont pas connectés directement. Alice, si elle voulait atteindre Bob, elle devrait forcément passer par Suzy. Et ce qu'on voit, c'est que ce qu'on avait vu avant sur les canaux, et eh bien, il s'applique complètement, c'est-à-dire qu'on a la notion de côté. Donc, par exemple, dans le canal entre Alice et Suzy, eh bien, il y a 100 000 Satoshi du côté d'Alice et 30 000 Satoshi du côté de Suzy. Et dans le canal entre Suzy et Bob, il y a 250 000 Satoshi du côté de Suzy et 0 Satoshi du côté de Bob, dans cet exemple. Et donc, quelque chose qui est très important et qu'il faut noter dès maintenant, c'est que les canaux ne sont pas poreux. C'est-à-dire que de la liquidité des fonds qui sont dans le canal entre Alice et Suzy, ils ne pourront pas passer dans le canal entre Suzy et Bob. Et donc ce qui se passe, si on faisait un paiement de Alice vers Bob, eh c'est qu'il y aura un déplacement de liquidité dans le canal entre Alice et Suzy, et un autre déplacement de liquidité dans le canal entre Suzy et Bob. Mais au final, les Satoshis qui arriveraient à Bob, ce ne sont pas les mêmes Satoshis, à strictement parler, que ceux qui seraient partis d'Alice. Et donc c'est ce qu'on va voir notamment euh, euh, dans cette vidéo. Et donc c'est ce qu'on voit ici déjà avec un, autre, un, un premier exemple d'un paiement de 50 000 Satoshi de Alice vers Bob. Et donc ce qu'on voit c'est que ce que ça implique c'est un déplacement de 50 000 Satoshi dans le canal entre Alice et Suzy. Donc Suzy envoie entre guillemets 50 000 Satoshi à Suzy et Suzy euh, fait le miroir de cet envoi et donc elle envoie 50 000 Satoshi à Bob. Mais donc les 50 000 Satoshi qu'Alice envoie à Suzy sont restés dans le canal entre Alice et Suzy. Et les 50 000 Satoshi que Suzy envoie à Bob, ils sont restés dans le canal entre Suzy et Bob. Donc ça, c'est vraiment bien important à comprendre. Et donc, euh, on va regarder un, un petit réseau Lightning, voilà, donc un sous-réseau, un truc théorique pour voir un peu comment ça fonctionne, où on a Alice et Bob, et on a plein d'autres petits nœuds. Et donc, ce qu'on voit au, au premier regard, c'est que en fait, la partie qui va nous intéresser pour regarder des paiements entre Alice et Bob, ben, c'est finalement quatre nœuds Alice-Bob et les deux nœuds intermédiaires qui sont sur la route qui permet de relier Alice à Bob. C'est ce qu'on voit ici, donc c'est les nœuds mis en évidence, les autres sont grisés, et donc on peut ajouter quelques informations supplémentaires, c'est-à-dire la liquidité de chaque côté des différents canaux qui nous intéressent. Donc par exemple, dans notre exemple, on aurait 130 000 satoshi du côté d'Alice et 0 satoshi du côté de Suzy 1, entre Alice et Suzy 1 et 90 000 Satoshi entre, du côté de Suzy 1 et 200 000 Satoshi du côté de Suzy 2 sur le canal entre Suzy 1 et Suzy 2, 150 000 Satoshi du côté de Suzy 2 et 100 000 Satoshi du côté de Bob dans le canal entre Suzy 2 et Bob. Ce que ça nous indique, c'est que le maximum qu'Alice pourrait envoyer à Bob en passant par cette route, eh c'est 90 000 Satoshi. Et elle ne pourrait pas envoyer plus. En effet, elle est limitée par la plus petite euh, liquidité qui est à gauche, euh, si on regarde un, un, un sens gauche-droite. Donc en l'occurrence, elle est limitée par le fait qu'il n'y a que 90 000 Satoshi du côté de Suzy 1, dans le canal entre Suzy 1 et Suzy 2. Et donc, si elle voulait faire un paiement à Bob, eh bien, elle serait limitée par cette liquidité-là. Dans l'autre sens, maintenant, pour envoyer un paiement de Bob vers Alice, eh bien, ce qu'on voit, c'est que cette fois-ci, Bob il ne pourrait carrément rien envoyer à Alice. Pourquoi Tout simplement parce que dans le canal entre Suzy 1 et Alice, eh bien, il y a zéro Satoshi du côté de Suzy 1. Et donc si Bob essayait d'envoyer des fonds vers Alice, eh bien, Suzy 1 elle ne pourrait pas transmettre le paiement, parce qu'elle a zéro Satoshi de son côté qu'elle pourrait envoyer à Alice. Et donc en fait, là on dit qu'il n'y a pas de route, parce qu'en fait il y a une route, effectivement, entre guillemets, il y a des canaux qui les relient, mais la liquidité n'est pas présente au bon endroit pour permettre d'acheminer un paiement de Bob vers Alice. Maintenant qu'on a vu ça, on va voir un exemple quand même pour bien fixer les choses. Et donc prenons un cas où Alice souhaite envoyer 40 000 Satoshi à Bob. Donc ce que fait Alice, c'est qu'elle envoie 40 000 Satoshi à Suzy 1 sur son canal avec Suzy 1. Suzy 1, elle réplique ce paiement dans son canal avec Suzy 2. Donc elle envoie 40 000 Satoshi à Suzy 2. Et enfin, Suzy 2, elle réplique aussi ce paiement en envoyant 40 000 Satoshi. À Bob. Donc ce qu'on voit c'est que pour faire ce paiement, eh bien Alice elle envoie 40 000 Satoshi à Suzy 1 dans son canal avec Suzy 1. Suzy 1 elle réplique ce paiement en envoyant 40 000 Satoshi à Suzy 2. Et Suzy 2 enfin elle, elle finit la boucle en envoyant 40 000 Satoshi à Bob dans son canal avec Bob. Et donc je le répète encore une fois pour que ce soit bien clair, les 40 000 Satoshi qui partent d'Alice pour aller vers un Bob, pour de vrai, si on pouvait identifier les satoshi et dire bah, « celui-là il s'appelle un tel, celui-là il s'appelle un tel », donc distinguer les satoshis les uns des autres, pour de vrai, les 40 000 satoshi qu'Alice envoie vers Bob, ils s'arrêtent au niveau de Suzy 1. Ils restent dans le canal entre Alice et Suzy 1. Et donc les satoshi que reçoit Bob, eh bien, ils viennent de Suzy 2 et ils sont restés dans le canal. Mais donc, finalement, comme les satoshi sont fongibles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les distinguer les uns des autres, comme euh, n'importe quelle monnaie, eh bien, en fait, ce qu'on a l'impression qu'il se passe, c'est qu'Alice, effectivement, envoie 40 000 satoshi à Bob en passant par les intermédiaires que sont Suzy 1 et Suzy 2. Et donc, ce qu'il faut noter également, c'est que une fois que le paiement a été fait et transmis le long euh, du, de la route, eh bien, les, les montants, les, la liquidité de chaque côté des canaux, eh bien, elle a changé. Bien entendu, Alice, elle a envoyé euh, 40 000 satoshi, donc, dans son canal avec Suzy elle n'a plus de son côté que 90 000 Satoshi. Et du coup, Suzy dans son canal avec Alice, de son côté, elle a reçu 40 000 Satoshi. Donc maintenant, elle a 40 000 Satoshi. Ensuite, dans son canal avec Suzy 2, elle a envoyé 40 000 Satoshi. Donc de son côté, dans ce canal-là, avant, elle avait 90 000 Satoshi. Maintenant, elle en a 50 000. Et les 40 000 se sont déplacés pour aller effectivement du côté de Suzy 2. Mais ce qui est très intéressant à noter, c'est qu'au final, pour Suzy 1, l'opération elle est neutre puisque elle a sur un canal celui qu'elle a avec Alice, elle a reçu 40 000 Satoshi et sur l'autre canal celui qu'elle a avec Suzy 2, elle a envoyé 40 000 Satoshi. Donc au final, le bilan est complètement neutre pour elle. Et d'ailleurs, si on fait la somme de ce qu'elle a de son côté dans les différents canaux, eh bien elle a 40 000 Satoshi sur un canal, 50 000 de l'autre, ça fait bien 90 000 et c'est ce qu'elle avait au début avant la transaction. Simplement, avant c'était tout concentré dans un seul canal. Et bien entendu, c'est la même chose pour Suzy2. Elle a reçu 40 000 Satoshi dans son canal avec Suzy1 et elle a envoyé 40 000 Satoshi dans son canal avec Bob. Et donc, au final, eh c'est neutre pour elle et elle a toujours 350 000 en tout. Maintenant, ce qu'il faut bien noter, c'est que finalement, euh, si c'était vraiment absolument neutre pour les nœuds intermédiaires, ils n'auraient aucun intérêt à mettre à disposition leur liquidité pour tra faire transiter des paiements sur le réseau. Et donc, pour remercier les nœuds et donner une incentive au fait de router des paiements, de permettre à des paiements de transiter sur le réseau, eh bien, on donne des frais aux nœuds intermédiaires. Et donc ces frais, ils sont définis par les nœuds intermédiaires. Et donc ils sont définis par canal et par nœud. Donc chaque nœud sur un canal qu'il a avec un autre nœud, il dit moi, mes frais sur ce canal, c'est tel montant. Et donc ce qui est intéressant, c'est que ça définit aussi du coup les frais par canal et par sens. Donc en effet, prenons un exemple avec un canal entre Alice et Suzy. Donc Alice définit des frais pour ce canal, et Suzy définit aussi des frais pour ce canal. Et donc ça peut être des frais différents. Et maintenant, imaginons qu'un paiement doit emprunter ce canal, et qu'il rentre dans le canal par Alice, et qu'il ressort par Suzy. Donc ensuite, on ne sait pas où il va, il peut venir de très loin et aller très loin après. À la limite, on ne s'y intéresse pas. Mais ce que ça veut dire, c'est que pour passer dans le canal... En venant en entrant par Alice et en sortant par Suzy, eh bien ce qu'il déplace comme fonds dans le canal, c'est les fonds d'Alice. Donc c'est logique, c'est Alice qu'on va rémunérer, et donc c'est les frais d'Alice qui entrent en jeu ici. À l'inverse, si un paiement pour passer dans le canal euh, entrer par Suzy et ressortait par Alice, ce serait les fonds de Suzy qu'il déplacerait d'un bout à l'autre du canal, et donc ce serait les frais de Suzy qui rentrent en jeu. Donc ce qu'on voit, c'est qu'un paiement qui passe dans le canal en passant d'Alice vers Suzy, eh bien il est impacté par les frais d'Alice, alors qu'un paiement qui passe dans le canal en allant de Suzy vers Alice, il est impacté par les frais de Suzy. Ensuite, il y a deux composantes pour les frais. Il y a une composante fixe qu'on appelle en anglais la base fee, et donc c'est un montant que doit payer un paiement qui transite par le canal, quel que soit le montant de ce paiement. Par défaut, c'est un Satoshi. Et ça veut dire qu'un paiement de 1 satoshi ou un paiement de 10 000 satoshi paiera par défaut 1 satoshi de frais, rien que pour passer dans le canal. Alors comme je l'ai dit, ce montant il peut être modifié par euh, le propriétaire du nœud, et ce, canal par canal. Et ensuite, on a une fi une variable, donc c'est un pourcentage du montant, qui là aussi peut être modifié. Et en général, il est exprimé en partie par million, c'est-à-dire un montant de satoshi de frais à payer par million de, sa de satoshi qui transite. Et le défaut, c'est 1 satoshi par million de satoshi qui transite. Dans notre exemple, Alice, par exemple, elle a conservé les valeurs par défaut. C'est-à-dire qu'elle a une base fee de 1 satoshi. N'importe quel paiement devra payer un satoshi de frais. Et en plus, elle a une fee variable qui s'y ajoute, qui est de 1 satoshi par million. Suzy, elle, elle a modifié un peu les frais par défaut. Et elle a plutôt pris 0,5 satoshi en base fee, et 10 satoshi par million en phi variable. Et ce que ça veut dire, du coup, c'est qu'un paiement de, par exemple, 1 million de satoshi qui passe dans le canal en rentrant par Alice et en sortant par Suzy, et eh bien s'il rentre par Alice, il paiera 1 satoshi de frais fixes, plus 1 satoshi par million, et donc comme il y a 1 million de satoshi, 1 satoshi de frais variables, donc il paiera 2 satoshi. Si ce même paiement avait dû traverser le canal dans l'autre sens, en rentrant par Suzy et en sortant par Alice, eh bien, il aurait payé 0,5 satoshi de frais fixes plus 10 satoshi de frais variables, puisque le frais variable de Suzy est de 10 satoshi par million et qu'il y a 1 million qui passe. Et donc 10,5 satoshi. Ce qu'on commence à sentir, c'est que suivant la taille des paiements, il peut y avoir un intérêt à passer par des canaux qui ont tel type de frais. Et donc en l'occurrence, là, pour un paiement assez gros, finalement 1 million de satoshi, il est beaucoup plus intéressant de passer par un canal où euh, il y a une, un frais variable assez bas. Parce que finalement, multiplié par 1 million, eh bien, ça peut finir par faire quelque chose d'assez gros. Maintenant, nous allons euh, reprendre notre exemple de, de petit réseau euh, Lightning miniature. Et on va rajouter justement les frais euh, pour le sens Alice vers Bob. Donc par exemple, sur le canal entre Alice et Suzy 1, eh bien, Alice a défini des frais de 1 pour le base fee et 1 par million pour la fee variable. Sur le canal entre Suzy1 et Suzy2, Suzy1 a défini 0 comme base-phi et 200 par million en phi variable. Et sur le canal entre Suzy2 et Bob, Suzy2 a défini 1 en base-phi et 1 par million, 1 satoshi par million en phi variable. Donc là, on a le sens Alice vers Bob et si on voulait s'intéresser au sens Bob vers Alice, eh bien on aurait les phi mais définis par les autres nœuds, c'est-à-dire le phi défini par Bob sur le canal qu'il a avec Suzy2, le phi le défini par Suzy2 sur le canal avec Suzy1, et les fils définis par Suzy1 sur le canal avec Alice. Mais donc là, on s'intéresse qu'au sens Alice vers Bob. Et donc on reprend notre exemple de paiement de 40 000 Satoshi que Alice envoie à Bob. Donc là, c'est vraiment le moment de sortir les calculatrices. J'ai choisi de prendre un, un exemple un peu réaliste, donc il n'est pas forcément super facile à calculer, ça ne tombe pas complètement rond. Mais c'est des choses qui se présentent souvent pour de vrai. C'est le moment aussi de noter, parce que je ne l'ai pas fait encore, que même si sur Bitcoin on est limité à, au satoshi comme unité la plus petite, ce n'est pas le cas sur Lightning. Sur Lightning, l'unité native, donc la plus petite unité, c'est le milli satoshi, donc un millième de satoshi. Donc on peut descendre vraiment jusqu'au millième de satoshi pour les paiements. Et donc voyons ce qu'il se passe. Donc euh, quand Alice fait un paiement de 40 000 satoshi vers un Bob. Donc on va commencer, c'est ce qui en bas de l'écran, par calculer le total de frais que Alice doit payer pour ce paiement, parce qu'on voit qu'elle passe par trois canaux et donc avec deux nœuds intermédiaires. Donc sur le premier canal qu'elle emprunte, en fait, c'est ses frais à elle-même qu'elle doit payer. Donc on ne les prend pas en compte, puisque c'est des frais qu'Alice se paye à elle-même. Par contre, ce qu'elle va devoir payer comme frais, c'est les frais que prend Sujin pour emprunter le canal entre Suzy 1 et Suzy 2, et les frais que prend Suzy 2 pour qu'Alice puisse emprunter le canal entre Suzy 2 et Bob. Et donc ces frais-là, on va les calculer. Donc ce qu'on voit, c'est que Suzy 1, elle a défini comme frais 0 comme frais fixe, et 200 par million comme frais variables. Et donc pour un paiement de 40 000 satoshi, ça veut dire qu'elle prélève en tout 8 satoshi de frais. Donc on voit là toute la puissance de la part variable quand elle est un peu élevée. Ensuite, sur le canal entre Suzy2 et Bob, Suzy2, elle a fixé les frais à 1 pour la base fee et 1 par million pour la fee variable. Et donc, ce qu'elle va prélever comme commission pour les 40 000 satoshi d'Alice, c'est 1,04 satoshi. Et donc, au total, Alice, elle doit payer 9,04 satoshi. Et donc au total, elle doit, elle doit ajouter... Aux 40 000 Satoshi qu'elle envoie à Bob, 9,04 Satoshi de frais. Et donc c'est pour ça que ce qui est déplacé sur son canal avec Suzy 1, c'est pas 40 000 Satoshi, c'est 40 009,04 Satoshi. Et donc Suzy de son côté du canal, c'est ce qu'on voit à droite, sur le après, elle reçoit bien, elle a bien maintenant de son côté du canal 40 009,04 Satoshi. Et donc elle, elle récupère les 8 Satoshi de frais et elle envoie 40 001,04 Satoshi. À Suzy 2. Ensuite, Suzy 2, elle récupère les 1,04 satoshi de frais qu'elle prélève et elle répercute. Elle envoie finalement enfin les 40 000 satoshi à Bob. Et donc, dans l'état post-transaction, eh bien, les fonds ont bien bougé. C'est-à-dire que maintenant, Alice, elle a plus que 89 990,96 satoshi de son côté. Suzy 1 sur le canal qu'elle a avec Alice, elle a 9,04 satoshi de son côté. Donc on peut vérifier rapidement que le total fait toujours 130 000. Donc il n'y a pas de fonds qui ont disparu du canal. Suzy 1 maintenant, euh, elle a envoyé 1,04 satoshi à Suzy 2. Et donc à la base, elle avait 90 000 satoshi de son côté sur le canal avec Suzy 2. Maintenant, là, on n'a plus que 49 998,96. Et ainsi de suite. Donc vous pouvez mettre pause si vous voulez regarder plus en détail. Mais ce qu'il faut noter aussi, c'est que si on fait la somme de tout ce que Suzy 1 a, donc de son côté dans les différents canaux, donc ce qu'elle a de son côté dans le canal qu'elle a avec Alice, ce qu'elle a de son côté dans le canal qu'elle a avec Suzy 2, on retrouve 90 08 Satoshi. Et donc, comparé à l'état avant transaction, elle a bien gagné 8 satoshi de plus, ce qui correspond à ses frais. Et de même, si on fait la même opération, euh, la même vérification pour Suzy 2, eh bien on constate qu'elle a bien 1,04 satoshi de plus qu'avant. Et par contre, Alice, elle, elle a perdu 40 000 9,04 satoshi, c'est-à-dire ce qu'elle va envoyer à Bob plus les frais. Donc c'est tout à fait logique. Et Bob, lui, il a juste 40 000 satoshi de plus, donc il a bien reçu les 40 000 satoshis d'Alice. Et donc voilà, on voit comment sont prélevés les frais et comment euh, les fonds bougent de canal en canal. ou Plutôt comment les mouvements de fonds sont répercutés de, canaux, de canal en canal pour permettre de faire transiter des fonds. Maintenant, nous allons nous intéresser à la méthode de calcul de la route. Donc on a vu que pour pouvoir envoyer des fonds de Alice vers Bob, eh bien il fallait d'une part qu'il y ait euh, des canaux qui les relient, donc un certain nombre de canaux, ça peut être un seul s'ils sont directement connectés, mais ça peut être donc un certain nombre de canaux qui passent par des noms intermédiaires. Et ensuite, on a vu aussi qu'il fallait qu'il y ait la liquidité suffisante pour que le paiement puisse être acheminé. Et donc, se pose la question de savoir comment calculer la route, comment savoir par où passer sur le réseau. De la même manière qu'un GPS vous dit par où passer quand vous êtes en voiture, par exemple. Et donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est très différent de comment, par exemple, les itinéraires sont calculés quand votre ordinateur envoie des données à un serveur, par exemple. Puisqu'en effet, en fait, quand votre ordinateur envoie des données à un serveur, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie au routeur les données, en lui disant « je veux que tu envoies ces données-là à tel serveur » et vous indiquer l'adresse IP du serveur en question. Et après, c'est au routeur de se débrouiller, et donc il envoie en général à un autre routeur, qui va ensuite déterminer à quel autre routeur il doit l'envoyer pour que ça arrive le plus vite possible, et cet autre routeur, pareil, il détermine à quel routeur il doit l'envoyer pour que ça arrive le plus vite possible, etc. Jusqu'à ce que ça arrive enfin au serveur. Mais donc, à chaque intermédiaire, l'intermédiaire en question évalue vers où est-ce qu'il doit aiguiller les données en fonction de quelle est la destination finale. Donc, il connaît la destination finale et il envoie les données au bon endroit pour que ça arrive. Sur Lightning, c'est complètement différent. Puisqu'en fait, c'est le nœud initial, donc par exemple Alice, qui calcule l'intégralité de la route. Donc le nœud d'Alice calcule que ça va devoir passer par le nœud de Suzy 1 et de Suzy 2 avant d'arriver à Bob. Et ensuite, il envoie le paiement. Et tout ce que c'est Suzy 1, c'est qu'elle a reçu de l'argent d'Alice et qu'elle doit envoyer dans un autre canal à Suzy 2. Et donc en fait, elle ne sait pas si Alice, c'est un autre nœud intermédiaire ou si c'est la source. Elle n'a aucun moyen de le savoir. Et elle ne sait pas non plus si Suzy 2, c'est la destination finale ou si c'est juste un autre nœud intermédiaire. Et donc, cette méthode de faire, c'est ce qu'on appelle le routage en oignon. Donc, dans le routage en oignon, le nœud à l'origine du paiement va calculer l'intégralité de la route. Donc, ce que ça implique, il faut le noter, c'est que c'est la nécessité d'entretenir un plan du réseau assez détaillé, donc ce qu'on appelle le graphe du réseau, pour pouvoir connaître ben, la situation, la topologie à un moment donné du réseau et, ça, et pouvoir calculer la route. Et ensuite, euh, chaque nœud intermédiaire, va se contenter de relayer le paiement. Donc, il le reçoit d'un endroit, mais il ne sait pas si cet endroit-là, eh c'est un nœud d'origine, donc la personne qui a envoyé le paiement à la base, ou si c'est juste un autre nœud intermédiaire comme lui. Et ensuite, il sait qu'il doit l'envoyer, le relayer quelque part d'autre, mais sans savoir si c'est la destination finale ou juste un autre nœud intermédiaire. Et donc, les nœuds intermédiaires ne connaissent ni l'émetteur, ni le destinataire. Donc, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est d'abord que pour atteindre un autre nœud, on peut emprunter les canaux d'autres nœuds intermédiaires pour parvenir à destination. Et au sein de ces canaux, la liquidité se déplace pour acheminer le paiement de proche en proche. Les nœuds intermédiaires ils sont remerciés pour leur service qui est donc de fournir de la liquidité, qui est donc déplacée pour acheminer le paiement, et donc ils sont récompensés par une commission qui est composée d'une part fixe et d'une part variable. Et enfin, le nœud à l'origine du paiement se charge de calculer l'intégralité de la route jusqu'à destination, et les nœuds intermédiaires qui sont sur la route se contentent de relayer sans savoir qui est à l'origine du paiement et qui en est la destination finale.